Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 325 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu indépendant qui s'appelle Goo Cublette. Je crois que c'est, je crois que c'est comme ça que ça se, Hop, un peu, un peu sort, un peu, un peu fort, le son, un peu sur le front. Euh... Ouh, on va se mettre en French. Oh French, euh, la police n'est pas la même, hein. voilà. Configuration. Euh, voilà. Et ben c'est parti, ça s'appelle Goocublet, un truc comme ça, Goocube... Voilà. Nouveau jeu. Utilisez tous WSD. Ok. WSD pour... Non, c'est pas ce genre de jeu, quand même. Appuie sur la touche R pour contrer pour relancer le niveau. Ok, ok, ok. Je suis une boule de gelée. Oh, mon Dieu. Clof. Yep, yep. Tu peux pas le pousser plus que ça Alors, attends, j'ai dû, dû me gourer. Ah, il faut y aller avec force. Yo, yo, yo. Ok, en fait il faut prendre presque de l'élan, sinon on n'arrive pas à le pousser. Ah oh, qu'est-ce que je suis con. Merde. Et non je peux pas le pousser vers ce côté-là sinon c'est la merde. Vous voyez ce que je veux dire Yop, yop, yep, yep yeah, yeah. Ouais. Euh... Le principe, euh, il casse pas des briques, sachant que c'est un principe que, voilà, que, qui est connu. Enfin, j'ai déjà joué à des jeux qui c'était le, le délire, c'était voilà. Deux. Ah, il me faut de l'élan donc je ne peux pas le pousser. Oh mon dieu, il faut que je fasse attention. Il me faut toujours une case avant, avant lui. Alors, oh putain, il y en a deux maintenant. Ah je suis con. Ah non Ta mère J'ai poussé le mauvais. Yop, yop. Yop. Hop. Yop, yop, yop. Yop. Yep. Ah lui c'est bon et par contre lui... Hop hop hop. Hop. Hop hop hop. Yeah On est arrivé. Allez, on est reparti. Euuuuh... Yup. Yup. Yep yep yup. Yup. Yup. Yup. Ça va niveau 6 terminé, on y arrive, on y arrive, on y arrive, oh putain, oh putain, oh putain. Pour l'instant ça s'est pas complexifié de plus en plus, c'est toujours pareil. Votre record, ah oui en plus, en plus genre, il y a un record sur le level quoi. Ok, je me suis gouré. C'est là qu'il faut pas se gourer justement. Ça fait chier de recommencer. Ouais. Ok, c'est bon pour lui. Ah, wakon c'est quoi cette case rouge Ah putain, il y a des rouges maintenant. Alors, on va le pousser là, lui. Hop, on va faire comme ça. Hop, hop. Hop. On va pas faire des conneries parce que je sens que si je le pousse trop, je vais pouvoir le faire revenir. Et lui. Hop, hop, hop, hop. Hop. Surtout pas la faire à la connerie de le pousser trop d'un bord de trop parce que sinon c'est mort. Euh, comment je suis censé pousser lui par là Ah oh putain ça les pousse tous. Je sais pas si c'est la bonne technique. Comment j'ai pas le droit de me rapprocher de lui parce que sinon je le pousse. Et là ça va devenir compliqué, rien que pour ça. Yop, yop, yop, yop, yop, yop, yop. Ouais, voilà, faut surtout pas que j'aille voir les autres, parce que sinon c'est mort. Barely. Barrelli, je sais pas ce que ça veut dire. Montagne gelée, non hein Je pense que c'est un piège d'aller là-bas. Tut, tut, tut, tut, tut. Tu. Ah oh non. Ah. Oh. Oh, je me suis fait avoir comme un bleu. Je l'ai poussé d'un grand trop qui fait que voilà, il est mort. Et maintenant, le rouge. Et je l'ai poussé d'un grand trop, va te faire enculer le rouge. En fait c'est facile et c'est pas facile en même temps. Putain ma souris a le milieu. Ça fait pas joli. On fait ce level là et on s'arrête là pour ce jeu je pense. Yup, yup. Je sais si j'arrive à le faire. Ah putain. Ah ta mère. Yep. J'avais dit que c'était pas bien d'insulter les mères. Ah, Il y a des vidéos. Où J'avais appris ça et puis, euh, et puis j'ai oublié. Et voilà, level complete. 45 secondes pour faire ce level. Il oh, a toujours de plus en plus. Alors, si je fais échappe, menu principal. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc euh, le jeu, là, on n'a pas le le nom du jeu. J'aurais bien aimé vous le remonter, mais bon, vous avez dans le titre de la vidéo. Et euh, à aucun moment il est affiché, donc c'est dommage. Bon. Enfin, avoir de belles vignettes, on va voir ce qu'on peut faire. Je vous dis que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce jeu qui est toujours aussi unique. Je, te place, je teste plein de jeux qui ont tous rien à voir les uns avec les autres, même si c'est des fois le même style, en tout cas, c'est rien à voir le, le but. On est n'est on jamais bien sur la même chose. quoi. Je... Désolé. J'ai bah, plus qu'à vous dire que, qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Que d'ici là, bah, je vous souhaite de vous porter bien et puis je vous dis salut.